Bienvenue à la séance d'entraînement numéro 8, la dernière du niveau 1. Aujourd'hui, on va utiliser un tapis de sol et deux haltères. Je vous recommande de deux à 10 livres maximum. Et on commence notre préparation en visionnant les exercices à réaliser aujourd'hui. En voici un extrait. Assurez-vous d'avoir un verre d'eau et une serviette, et on commence. En gardant l'équilibre sur une jambe, balance l'autre jambe en avant et en arrière. Bouge également les bras pour avoir un mouvement complet du corps. Fais une fente avant sans mettre le genou au sol et effectue une torsion du haut du corps, du côté de la jambe avant. Tourne les hanches et les épaules pour aller chercher une pleine amplitude de mouvement. Alterne les jambes à chaque fois. Allonge la jambe loin vers l'arrière et va porter ton genou tout près du sol. Assure-toi que le genou avant ne dépasse pas les orteils et vas-y de petits mouvements dynamiques pour accentuer l'étirement. Effectue une flexion avant des hanches jusqu'à mettre tes mains au sol et marche sur tes mains jusqu'à la position push-up. Ensuite, reviens vers l'arrière jusqu'à toucher ton pied et recommence. Avec les bras à 90 degrés et à la hauteur des épaules, ouvre la poitrine en amenant les coudes loin derrière. Vas-y de petits mouvements dynamiques pour accentuer l'étirement. Prends un halter par les extrémités et squeeze-le en même temps que tu pousses vers l'avant et tires vers la poitrine. Le mouvement se fait à la hauteur des épaules, expire en poussant. Avec les bras à la hauteur des épaules et un angle de 90 degrés, va joindre les coudes et les poids à l'avant et reviens à la position initiale. Garde les jambes à la largeur des épaules et légèrement fléchies. Expire en amenant les poids à l'avant. Descends le poids derrière la tête jusqu'à former un angle de 90 degrés et ensuite remonte jusqu'à la pleine extension du bras. Place l'autre main sur la poitrine ou l'épaule pour stabiliser le mouvement. Expire en montrant. Prends la position planche sur les avant-bras et en prenant appui sur tes genoux, garde la position 30 secondes. Suis sur le côté, effectue des abductions de la jambe en soulevant à près de 90 degrés. Appuie la tête sur ta main et garde l'autre main au sol pour garder ton équilibre. Expire en montant. Range-toi à près de 90 degrés et avec une prise marteau, soulève jusqu'à l'horizontale, mais en augmentant l'espace entre tes bras lors de la montée. N'appuie pas les coudes et garde les genoux légèrement fléchis. Expire en montant. Avec les jambes à la largeur des épaules et les genoux légèrement fléchis, effectue une flexion du coude en faisant la première répétition avec une prise supination, la deuxième avec une prise marteau et la troisième avec une prise pronation. Expire en montant. Penche-toi environ 90 degrés avec le dos droit et va saisir le poignet du bras opposé. Ensuite, force légèrement pour tenter de libérer ton poignet, mais toujours en le retenant. Tu vas sentir une tension au niveau de la poitrine et des épaules. Garde la position. Amène ton bras devant la poitrine et avec ton autre main, pousse légèrement sur ton coude jusqu'à sentir l'étirement au niveau de l'épaule et du dos Garde la position Avec les jambes à la largeur des épaules et les genoux légèrement fléchis, amène ta main entre tes omoplates et avec ton autre main, pousse progressivement sur le coude pour accentuer l'étirement du triceps. Garde la position. En appui sur tes mains et tes genoux, courbe complètement ton dos en amenant le milieu du dos vers le haut et la tête vers le bas. Garde la position. Sur le dos, saisis le derrière de ton genou avec tes deux mains et amène la jambe près de la poitrine. L'autre jambe demeure au sol et en pleine extension. Garde la position. Sur le dos, tire les genoux vers la poitrine en les tenant par le derrière des genoux et ensuite ouvre les jambes en dirigeant les genoux vers le sol. Garde la position. Enche lentement la tête d'un côté et derrière le dos, saisis le poignet du bras opposé et tire-le pour accentuer l'étirement du cou. Garde la position.